– Nous allons rester dans ces questions de biodiversité et d'interaction humain-animal-humain-vivant dans un sens plus large, avec un sujet particulier qui a été mis au goût du jour il y a à peu près une vingtaine d'années par un livre sorti aux États-Unis qui s'appelait « S'inspirer de la nature ». Et là, vous avez une série d'images justement qui vous montrent ces interrelations entre l'humain et le non-humain. Comment va-t-on aller chercher dans ce système vivant une inspiration pour faire en matière de technologie beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors en fait, la question c'est de la prévision à long terme. Aujourd'hui on est dans une situation plus que préoccupante. Tout le monde le sait, hein, je ne vais pas revenir, mais on rappelle les deux grandes questions actuelles. L'accélération du changement climatique, accélération beaucoup plus grande que ce que les scientifiques avaient imaginé il y a encore quelques années d'un côté, et de l'autre, l'effondrement du vivant. J'aime pas parler d'extinction. On n'est pas en train de vivre une extinction à l'heure actuelle. On vit un effondrement du nombre des individus dans les populations sauvages naturelles à l'heure actuelle. Ça peut se terminer par des extinctions. Donc comment peut-on prévoir ce qui va se passer demain Comment peut-on imaginer quelque chose en matière de climat, d'accès à l'eau, de gestion des déchets, la question également des déchets nucléaires, du stockage de CO2, de l'évolution du vivant quel mode de gouvernance pour avancer là-dessus C'est ça la question qui est absolument essentielle, bien sûr, à l'heure actuelle. Alors, tout ceci a été mis en valeur il y a une quarantaine d'années par une une science, une, une approche de, de la physique et de la biologie de, du système Terre qu'on appelait la bionique. La bionique, c'était aller chercher des éléments dans la nature dont on allait tirer parti pour faire mieux en matière de technologie. Ça a beaucoup intéressé les militaires au début, bien sûr, hein, donc on n'a pas trop d'informations sur ce qui était fait et ça continue à intéresser beaucoup les militaires. Cette bionique se mue avec l'ouvrage de Janine Benius en 1997, en cette bio-inspiration, on dit aussi le terme de biomimétisme. Et le Muséum d'histoire naturelle en France, qui était un peu moteur, parce qu'il avait les collections nationales, bien sûr, hein, a lancé des colloques dans les années 70 et 80. Et puis on a fait un colloque un peu fondateur du mouvement français actuel, le 10 décembre 2012, à Paris, organisé entre. Le CGDD, le Commissariat général au développement durable du ministère de l'Environnement, et le Muséum national d'histoire naturelle, sur une thématique qu'on appelait à l'époque recherche bio-inspirée. Ceci a amené à la création du CEBIOS, centre d'études européennes tournées vers le biomimétisme et la bioinspiration. Et ça sortait en même temps qu'un livre écrit par deux amis qu'on aimait beaucoup dans la communauté du, de la biodiversité, Robert Barbeau, un écologue, et Jacques Weber, un économiste. Très intéressé dans ces questions-là, et qui avait créé aussi un institut français pour la biodiversité. Et sur ce livre, il s'appelle La vie, qu'est l'entreprise. Hein, finalement, la R&D d'un système vivant qui vit depuis presque 4000 millions d'années, 4 milliards d'années, est géniale. S'inspirer des formes, s'inspirer des mécanismes, des matériaux, des relations durables établies. Ceci, dès le départ, va lancer une très grande interdisciplinarité. Il nous fallait de la recherche fondamentale et beaucoup de sens de l'ingénieur. Là, vous avez sur l'image sur qui est là, quelques exemples, l'inspiration du Shinkansen japonais, ce train rapide, à partir du CX de la tête et du bec du Martin pêcheur par exemple, qui est fantastique. Mais ce train, il allait vite, mais faisait du bruit. Donc on a fait une double bio-inspiration, on est allé chercher les accrochages des plumes du, du hibou qui s'il fait du bruit ne mange pas, parce que sa proie s'est tirée bien avant qu'il ne qu puisse attraper. Double bioinspiration, système efficace, un train rapide et silencieux. Les winglets d'avion, hein, qui ont permis à Boeing, il y a déjà maintenant une bonne trentaine d'années, de gagner du carburant, donc euh, moins d'énergie à gaspiller, moins de pollution aussi. Ces trains espagnols inspirés de têtes de rapaces, et puis notre escargot qui a été un joli modèle de bioinspiration, qui était un peu le symbole de ce colloque de l'année décembre 2012, une petite éponge de Méditerranée qui sait faire, elle, du béton armé, quand même pas mal, beaucoup plus léger que le nôtre, beaucoup plus résistant, qui s'ajuste, ce qui veut dire que sur un bâtiment qui tombe sur un tremblement de terre, tout le monde est écrasé sous les, les, les débris de béton et, et de ferraille, là non, ça se déforme et ça reprend la, la position initiale. C'est beaucoup plus léger que le béton que l'on fait nous et à la fin de l'usage du bâtiment, ça se composte. C'est magique, ça fait rêver, c'est ça la bio-inspiration. Et je vous ai mis à gauche un petit, non pas scarabée comme on dit, c'est un ténébrionni d'un petit coléoptère, désert du Namib, le plus ancien désert de la planète, qui est capable tous les jours de faire l'eau dont il a besoin, chaque matin, en fonction de la mise en place du point de rosée. Tout ça va nous servir à réfléchir à un meilleur usage du système. Alors j'ai mis la libellule, c'est un peu ma favorite, ce qu'elle sait faire est incroyable et ça marche depuis 345 millions d'années, notre truc là, hein. capacité de vol, 9 techniques de vol, elle peut voler à 90 km h un corps incroyable, elle voit à 360 degrés, elle peut encaisser 300 images par seconde, une capacité d'accélération incroyable, elle encaisse 30 G, 30 fois l'accélération terrestre. Un pilote à 6G, il n'est pas très bien, je vous, je vous tourne dans un manège à la foire du trône, vous, vous mettez votre 4 heures à, à 5 ou 6G, à encaisse 30. Donc tout ça pour vous montrer qu'un être vivant qui pèse quelques grammes, qui vole à cette vitesse-là, avec quelques watts, est exceptionnel. Et qu'est-ce qu'on fait On a asséché les mares, on les a détruites, on les a polluées, on a fait des parkings par-dessus. Donc allez, gardez ce vivant avec nous pour aller chercher à comprendre comment ils font et s'en inspirer pour faire mieux. Et c'est comme ça qu'est né justement le CEBIOS dont je parlais juste avant, utiliser cette R&D. Alors pour conclure en fait, vous voyez que, je suis désolé c'est en anglais, mais c'est un travail qui a été fait par des Allemands, c'est pas uniquement les formes ou la couleur ou la, ou la texture, il y a plein d'aspects en énergie, en dynamique des fluides, en gestion des surfaces, en robotique, en IA intelligence artificielle, en capteurs, en structures liées à la lumière et même en organisation du management d'entreprise et en éducation. Ça peut servir partout. Et je vais terminer simplement en vous montrant les avantages du vivant par rapport à nos industries aujourd'hui. Le vivant innove constamment depuis la nuit des temps, depuis qu'il existe, tout le temps. Et l'innovation peut être utilisée par tous, y compris pour les gilets jaunes. Hein, ce qui veut dire que c'est vraiment offert vraiment à tout le monde. Et heureusement, le vivant fait tout avec une extraordinaire capacité à, à ne pas utiliser beaucoup d'énergie, une grande parcimonie d'énergie. La nature ne fait jamais un produit qu'elle ne sait pas dégrader. Elle peut faire des poisons extrêmement violents, mais elle sait, les dégrader. Nous, on a inventé 100 000 molécules dont on ne sait que faire aujourd'hui. Et enfin, le vivant ne maximise jamais. Il optimise en permanence. Et donc, ma conclusion sur notre économie, c'est celle-ci. Stopper l'économie actuelle stupide et suicidaire qui consiste à faire des sous et du profit en détruisant ou surexploitant la nature et les vivants. Si on y parvient, ça marchera bien. Thank <laughs> you.